jolis parfaits sourire j'ai souffert le vrai martyr depuis que j'ai connu l'ennui je ne sais quoi dire ou dire ce n'est ce que je vis le pire avant de penser à fuir les nuits qui succède la nuit est ce moi devenu vieux dans un milieu très odieux pour mal sentir le fardeau du pont qui m'a détruit ou c'est l'ordure contagieux du nul mafieux insidieux Qui nous fait croire ainsi Pour ne pas instruire d'autrui J'ai perdu l'envie de vivre Comme il se doit je suis ivre Je vis seulement pour survivre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 Ce fameux très beau jeudi qui a vu mon cœur tomber vivement, parfaitement, séduit. Je suis vraiment condamné à fuir les poids des années. Malgré la présence de elle qui m'a reparlé depuis que je l'ai connu le jeudi. Ce fameux très beau jeudi. Qui avait mon cœur tombé, vivement parfaitement séduit, je suis vraiment condamné à fuir le poids des années, malgré la présence de elle qui m'a reparlé depuis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 un ancien poème que je viens de réenregistrer aujourd'hui 18 novembre 2022.